Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment fonctionne un formulaire GET euh, en PHP. Donc, pour faire ça, on va euh, utiliser un exemple. Donc, euh, on aura deux fichiers. Hein. Donc, le fichier index.php qui contient un formulaire. Dans ce formulaire, on va avoir deux champs d'information. Quand on cliquera sur le bouton de, de soumission euh, qui s'appelle Calculer, en get, avec la méthode get, on va transmettre les informations à un deuxième euh, script qui s'appelle résultat.php qui récupérera les, euh, les valeurs euh, passées euh, en get qui fera le calcul et qui affichera le, le résultat donc on va regarder une démonstration donc là on a un serveur euh, HTTP qui fonctionne et on va aller interroger euh, ce serveur donc on va aller euh, sur la page d'accueil et on va regarder ce qui se passe donc on a le formulaire euh, qui est affiché on fait un calcul, par exemple, je sais pas, 45 plus 48, et donc ça me dit 45 plus 48, c'est égal à 93. Donc voilà, puis après on peut refaire un, un autre calcul. Donc on va regarder euh, les sources. Euh, donc on va regarder les sources. Hop, voilà. Donc on va commencer par regarder le, le formulaire euh, euh, donc index.php. Donc deux cases de saisie euh, dans ce formulaire, donc on a notre formulaire, on a deux euh, cases de saisie euh, qui ont chacun un nom. Donc euh, NB1 c'est le premier, euh, la première case de saisie, NB2 c'est la, la deuxième. Notre formulaire, donc notre balise form, il a des attributs obligatoires. Hein. Donc la méthode, get, qui est euh, donc, ici qui est GET, qui pourrait être post, mais ici on regarde le, le cas du get. L'action, c'est le script qui sera appelé quand on va soumettre ce formulaire, c'est-à-dire quand on va cliquer sur le bouton de soumission. Ce bouton, donc, il a pour valeur calculée. C'est ce bouton-là. Donc, Qu'est-ce qui se passe quand on clique ici On appelle résultat.php, en get et en donnant deux, deux arguments, euh, nb1 et nb2. Alors, 5 plus 8 plus 88, tiens on y va hop, résultat, donc le résultat il est ici alors qu'est-ce qui se passe dans ce, dans ce fichier euh, résultat donc on a euh, il faut qu'on récupère donc euh, les informations qui sont reçues euh, euh, dans le dans le script donc pour faire ça on utilise une variable globale qui s'appelle underscore get c'est un tableau associatif qui contient à l'indice nb1 donc euh, qui est le, le, le champ fourni euh, dans le formulaire, hein, le nom du champ, le name en nb1 on va récupérer une première valeur donc nous on le met dans une, vari une variable qui s'appelle $1 et dans le même tableau get à l'indice nb2 on récupère une deuxième valeur qu'on va déposer dans une deuxième variable donc on va l'appeler $2 par exemple on fait le calcul du résultat c'est-à-dire de l'addition, où euh, on convertit euh, donc en, en entier 1, puis 2, on fait calcul. Et après, ce résultat, qu'est-ce qu'on fait On va l'afficher euh, après le, le signal ici, en 93, on va afficher notre résultat. Pour plus de clarté, on a réaffiché 1 et 2. Et on obtient donc euh, notre résultat. Alors, passer euh, les informations en euh, euh, « get hein, », ça signifie les passer dans, euh, dans l'URL. Donc euh, ici, donc là je la copie on va la mettre voilà, alors l'URL donc euh, donc on a le, le, le serveur euh, au début donc nous, ce qui nous intéresse c'est la, la fin de l'URL hein. donc on va regarder la fin de l'URL alors la fin de l'URL elle est composée comment il y a le, le nom du script et après le point d'interrogation on a les arguments donc, euh, qui ont été envoyés par notre formulaire donc on va regarder cette partie là, les arguments ils sont partagés, ils sont séparés par euh, le caractère égal donc euh, voilà et donc on a deux arguments nb1 qui vaut 5 et nb2 qui vaut 88 donc c'est ainsi que les, les arguments, les, les valeurs des paramètres sont passés euh, quand on utilise une méthode get ils sont inscrits euh, dans l'url après le, le, le, le point d'interrogation hein, euh, après le point d'interrogation, ici, donc on a le point d'interrogation, le nom du script, et derrière on va mettre premier paramètre égal sa valeur, et deuxième paramètre égal sa valeur, et ainsi de suite. Donc ça, ça signifie par exemple que euh, si ici on change euh, directement dans l'URL, admettons on a 8 en plus, et qu'on fait entrer, bah, on va obtenir euh, le, le, le résultat, il va être effectué avec nb1 qui vaut 5 et euh, nb2 qui vaut euh, 88. Donc voilà, Donc on, a, on a fait le tour, hein. Donc notre formulaire, l'action, la méthode, get, et euh, bien nommer les arguments avec un name, et au niveau de notre script de traitement PHP du résultat, du formulaire, on fait bien attention d'utiliser exactement les, les mêmes indices de formulaire, les mêmes noms que, qui sont utilisés en formulaire pour pouvoir récupérer nos résultats, et les traiter. Donc sur ce, bah, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.